de Mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Laissez un message après le bip. Au confin de mon confinement, voilà, je suis enseignante spécialisée en AZ. Je travaille en REP, réseau d'éducation prioritaire. Malgré le confinement, je continue de garder le lien avec les élèves avec lesquels je travaillais. Je suis épatée, je les trouve vraiment très astucieux. Beaucoup n'ont pas d'ordi, pas de tablette et pourtant, Grâce au téléphone portable de la famille, ils restent en lien. Ils font le travail sur une feuille, m'écrivent de petites histoires, photographient leur texte, me l'envoient. Moi, je corrige, je mets en forme et je fais de même. Ils sont super fiers du résultat. Ils font de courtes vidéos, euh, me montrent leur progrès en lisant de petites histoires. C'est vraiment très touchant de les voir ainsi. Les parents essaient, en fonction de leur possibilité, de les aider. On utilise un logiciel de traduction et hop, voilà qu'on échange par écrit en bulgare, en albanais, en kosovar. Ce n'est pas toujours facile, mais on réussit à se comprendre. Pour eux, la situation n'est pas simple. Ils vivent en appartement, n'ont pas d'espace, et pourtant ils continuent de se mobiliser malgré la difficulté. Ils sont vraiment épatants. Bravo. Au confin du confinement je suis Sist euh, Corneille Nomessi, je suis euh, journaliste euh, du côté de Bafoussam, c'est au Cameroun. Euh, euh, en ce qui concerne la situation du coronavirus qui euh, prévaut dans le monde, moi. Euh, pour euh, vivre, je vis euh, ce confinement là d'une façon assez difficile, c'est pas évident puisque la famille déjà est euh, constamment euh, sur place à la maison, euh, en tant que journaliste euh, il faut euh, sortir quand c'est nécessaire peut-être pour euh, faire euh, son travail, euh, donc pour euh, depuis euh, ce moment par rapport au confinement, je connais juste le chemin de ma maison et euh, de mon, mon studio, bien euh, de nos locaux à la radio pour le travail, donc d'autres activités qu'on avait coutume de mener, on le, je ne suis plus prêt à mener ces activités-là parce que tout le secteur est bloqué et on essaye de vivre comme ça pour le moment. Au confin de mon confinement, je redécouvre mon temps. Libre, je courais dans tous les sens, mais aujourd'hui j'apprends à me comprendre, à ne pas m'en vouloir de ne rien faire et à me reposer vraiment. Ce n'est pas si évident, alors je trouve quelques activités comme apprendre une langue pour rester motivé. Mais bon, qu'on se le dise, j'absorbe aussi beaucoup d'écrans et d'encens pour digérer ce temps. Je vis avec deux frères dans un appartement, on est trois faux vancage, mais on s'apprivoise et on apprend à s'écouter et se comprendre encore plus qu'avant. J'ai une chance incomparable d'être avec eux. J'oublie l'isolement dans la magie de certains moments, et même si tant de personnes me manquent, j'attends patiemment. Enfin, dans les confonds de mon confinement, il y a l'espoir de voir les choses changer que ces événements ou leurs dénouements nous changeront de voie pour ne plus foncer dans le mur, et que même si c'est dur, on déjouera l'effondrement pour peut-être simplement se rendre compte que jouer, ce n'est pas toujours faire la course, et qu'être riche, en fait, c'est avoir des gens qui nous entourent.